Bonjour à toi cher spectateurs, I'm your man de Maria Schrader, c'est un film qui me titillait très fortement parce que ça fait un petit moment que le long métrage doit sortir en France, mais au-delà de ça, parce que le pitch est particulièrement accrocheur, certes très classique au sein du monde de la SF et de la comédie romantique, mais il semblait avoir un petit charme purement à l'allemande, qui moi me titillait énormément. Le résumé pour faire simple, Alma est une professeure et chercheuse dans un musée qui semble heureuse dans son célibat, mais pas forcément plus comblée que cela. Lorsqu'on lui propose de participer à une expérience, elle accepte de vivre pendant plusieurs mois avec un humanoïde spécialement créé pour ses besoins. C'est un pur plaisir. On n'est clairement pas devant une œuvre révolutionnaire dans le genre, ni devant un film qui veut bouleverser les codes de la comédie romantique de SF teintée de drame, mais il y a une vraie énergie qui se dégage de son métrage. C'est un petit moment de septième art devant lequel on va ressentir beaucoup d'émotions, devant lequel on va être à la fois touché et emporté. C'est typiquement le, le genre d'œuvre où il est impossible de rester insensible à l'avancée des personnages et au parcours qu'ils vont vivre. Parce que on se sent impacté par les nombreux questionnements qu'ils vont avoir, on se sent touché par les nombreuses émotions qu'ils vont ressentir, on se sent emporté par le biais d'une imagerie qui certes est très simple, mais arrive à jouer juste comme il faut avec les codes du genre pour nous emporter dans une direction où on n'est pas bouleversé mais on est surpris par ce qui se passe à l'écran et en fait c'est tous ces petits éléments là qui m'ont convaincu devant le film de Schrader c'est cette impression que le film ne veut jamais être plus que ce qu'il ne promet à sa base c'est à dire une comédie romantique de SF avec une humaine et un robot qui vont devoir trouver un terrain d'entente mais J'aime bien le geste, j'aime bien les thématiques qui sont abordées, j'aime bien le rapport entretenu par les deux personnages, j'aime bien l'évolution de cette héroïne qui, je trouve, est, est particulièrement attachante et touchante. Et en fait, c'est tous ces petits éléments-là qui font que Amy n'est pas forcément plus que ce qu'il promet à la base, mais est exactement ce qu'il promet. Chose qui est parfois tellement rare de trouver aujourd'hui au sein du cinéma, que lorsqu'on le tient entre nos mains, eh ben, on aime ce genre de parti pris. Les concepts de science-fiction ne cherchent parfois qu'à être de bonnes idées sur le papier, mais n'apportent pas grand chose de plus aux spectateurs. Mais heureusement, certains auteurs cherchent à nous offrir un petit quelque chose de plus, le temps d'une œuvre de cinéma entraînante et juste comme il faut. Maria Schrader nous offre ici bien plus que cela, et heureusement pour nous, le temps d'un moment de cinéma purement et simplement délicieux, une œuvre qui se tient par le biais d'une bonne idée, mais heureusement va encore plus loin, pour un moment de cinéma qui nous envoûte, qui nous passionne, et qui se tient de bout en bout avec une grâce évidente et une passion profonde pour son héroïne. En termes d'écriture, le film se base donc sur l'histoire courte de Emma Bralowski, et est donc écrit par Yann Schomburg et par Maria Schrader. Cette écriture en fait brille par l'utilisation très intelligente et très suave d'un rapport conflictuel qui va parfaitement évoluer au fur et à mesure que l'histoire va progresser. C'est-à-dire que dans ce genre de récit, on a souvent l'habitude de voir les personnages, si ce n'est avancer de manière linéaire, en tout cas avancer de manière très simple au fur et à mesure des différentes étapes qu'on a l'habitude de voir dans ce type de récit. C'est-à-dire que généralement, si on est sur une comédie romantique, les personnages au début se détestent, puis ensuite s'apprécient, puis ensuite il y a un retournement, puis à la fin, ils s'aiment. Là, le film est beaucoup plus subtil. Certes, on va garder ce type de schéma en filigrane, mais on va un petit peu s'amuser avec les différentes étapes. On va chercher à jouer un rapport conflictuel qui va être basé non pas uniquement sur le fait que lui soit un humanoïde et qu'elle qu soit une humaine, mais sur des trucs beaucoup plus subtils, sur le passé des personnages. Notamment Alma qui a un passé de personnage qui est tout de même assez bien exploité par le, les, deux, les deux scénaristes, qui cherche à l'emmener beaucoup plus loin que simplement une femme qui a un problème avec un humanoïde. Ce qu'on a très souvent l'habitude de voir, je veux dire l'homme qui a peur de la machine, c'est la thématique obligatoire de ce type de récit. Or là, plus le film avance, plus le scénario se développe. Plus on se rend compte que cette thématique-là, qui pourrait sembler très sommaire, a une polyvalence et une pluralité de points de vue qui est parfaitement développée par les deux scénaristes, et qui cherche justement à emmener Alma dans une condition où c'est une héroïne qui est très tourmentée. Ce n'est pas simplement une femme qui n'aime pas les robots, c'est une femme qui a vécu des choses, qui a eu des, des déboires, des désaveux, des, des, des tristesses par le passé, qui fait qu'aujourd'hui elle en est à ce stade où lorsqu'elle voit Tom arriver dans sa vie, ça n'est pas le problème que ce soit un humanoïde qui la dérange. Même si elle crie sous tous les toits que c'est ça, c'est quelque chose de plus profond qui va la toucher elle plus intimement. Et c'est cette partie-là de l'écriture que je trouve très intelligemment amenée et qui, je trouve, fonctionne très très bien. Schomburg et Schrader font de cette base entraînante, quasiment proche d'un cadique romantique, un moment de comédie purement et simplement drôle, mais également attachant, comme évoqué avant, par le biais de la profondeur des personnages et de la justesse de leur évolution au sein du récit. Ainsi, la dramaturgie cherche à questionner avant tout la place de l'humanoïde au sein de l'évolution de l'homme, tout en amenant également une portée dramatique forte autour de ce que l'on ressent face à son propre passé et de son accroche à ses échecs, plutôt qu'à ce que l'on pourrait imaginer de positif et de mieux pour nous dans un avenir proche, et entouré surtout. En termes de mise en scène, Maria Schrader a, a choisi vraiment de traiter cet univers de science-fiction de manière très simple. C'est-à-dire que dans le geste, ça me rappelle beaucoup Heure. Spike Jones avait traité la science-fiction de la même manière. On peut lier aussi les deux films par la thématique principale qui est l'amour entre un être humain et une forme de technologie un petit peu poussée. Mais il y a plus que ça. Ce que je trouve être très intelligent dans la mise en scène de Maria Schrader, c'est qu'elle est très douce. Ça n'est pas une mise en scène qui va être surexplosive, ou qui va en rajouter des caisses, ou mettre beaucoup d'effets, ou, ou abuser peut-être sur les instants où on va se dire « Ah, oh, ce personnage, il est quand même bien mis en relief, ou il mériterait d'être mieux mis en avant par la scénographie. » Non, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un film qui veut jouer sur des aspects de comédie, qui par moments vont être proches du gag, mais qui vont surtout jouer sur des décalages de situation. Bon, chose, vous allez me dire, très classique dans ce type de film, surtout quand on a un humanoïde qui est supposé passer pour un être humain classique et qui va se retrouver mêlé à d'autres êtres humains et que là il va complètement être perdu parce qu'il va pas tout comprendre. Là clairement on est sur un aspect de cinéma extrêmement classique, extrêmement vu et revu, mais Maria Schrader arrive à exploiter ça de manière très poétique et très douce. Et finalement, c'est ça qui fait détonner le film dans sa mise en scène. C'est que cette douceur, ce côté très suave, très élégant, très doux finalement dans, dans la manière de, de jouer sur les rapports entre les personnages, de, de laisser Tom évoluer au sein de cette société, mais également Am, Alma qui va un peu mieux se comprendre et qui va se découvrir finalement par le biais de sa relation avec Tom. C'est ces éléments-là de mise en scène qui font qu'en tant que spectateur, on s'accroche encore plus à ses héros. Et lorsqu'on arrive à la fin, bah on n'a tout simplement pas envie de les quitter. Parce qu'on s'était très fortement attaché à eux et qu'on a envie de les voir aller encore plus loin. Shader veut nous emporter dans son univers, dans une forme de fantaisie touchante et sincère qui veut avant tout mettre en avant les péripéties de ses héros plutôt que d'en faire trop avec une mise en scène qui ferait presque oublier au spectateur la portée évocatrice de ces différentes émotions mises en avant par ses personnages. En ce sens, la mise en scène n'en devient que plus belle, car elle capte une douceur et une poésie qui en devient presque évidente au fur et à mesure que l'on se laisse porter par ces personnages et que l'on se laisse envoûter par ce qu'ils dégagent face à une caméra qui, non contente de les comprendre, parvient surtout à les sublimer à la perfection. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Enfin déjà, en termes de rôle secondaire, j'ai tout de suite envie de retenir Sandra Hüller et Jürgen Tarak, qui sont tous les deux très bons. Il y a Caroline Oesterling également, il y a Marlene Sophie Hagen, il y a Victor Paptiz. Tous ces acteurs-là sont très bons. J'ai... Un immense coup de cœur pour Dan Stevens, qui, je ne savais pas, a un très très bon accent allemand, et ça ne s'entend pas du tout qu'il n'est pas allemand d'origine, mais alors vraiment, il a une prestance à l'écran, il a un charisme indéniable, moi il m'a subjugué, je l'ai trouvé excellent du début à la fin, mais bien évidemment, vous vous en doutez, il y a une actrice qui est ressortie un petit peu plus du lot, celle qui porte Alma, qui est tout simplement merveilleuse, et que j'ai trouvé parfaite dans le rôle principal. Maren Eggert est une actrice formidable, livrant une prestation ravissante et quasi parfaite du début à la fin pour un personnage qu'elle rend tout simplement merveilleuse et qu'elle domine du début à la fin. Au bout du compte, Am Your Man est un film qui fonctionne vraiment bien, parce que sous ses faux airs de films très classiques et très convenus, notamment par son postulat de comédie romantique de SF, le film aurait pu aller sur un sentier très balisé. Mais heureusement pour nous, Maria Schrader est une cinéaste qui est très intelligente, qui arrive parfaitement à exploiter son concept, ses acteurs et sa mise en scène pour donner lieu à un moment de cinéma qui, certes, encore une fois, ne révolutionne pas le genre, mais parvient à parfaitement l'accompagner pour faire en sorte que le spectateur non seulement s'attache à ses héros, non seulement s'attache à cette aventure, mais en plus en ressorte terriblement touché parce que cette histoire, même si elle est un petit peu loufoque, bah elle arrive à toucher tous les points de vue, tous les regards et, et toutes les manières de concevoir l'amour finalement. Donc à de Maya Schrader, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un très joli moment de cinéma qui risque de vous arracher plus d'un sourire, je pense. A plus